Salut les petits dédés, j'espère que vous allez bien Moi bon, ça va, nickel Alors aujourd'hui je viens pour une intervention de fourmis charpentières Qui se trouve là, on va les voir en train de monter voilà. Tout le long du mur Donc ça fait des dégâts à l'intérieur Mais la petite surprise C'est qu'il y a aussi un nid de guêpe germanique Au niveau du bois donc, avant de traiter les fourmis, il va falloir que je me débarrasse bah, des guêpes germaniques pour monter sur le toit. Donc, je m'habille et je vous dis à de suite. Oh, oh, oh, oh, oh, bon, le nid est là. Voici, j'ai trouvé le nid. Il n'est pas trop gros Vous voyez, il n'est pas trop gros Vous voyez la poudre j'ai enlevé la première galette, surprise, c'est rentré dans la cloison un peu vous voyez donc c'est carrément dans la cloison de la maison donc là pareil On va récupérer la galette Donc vous voyez ici, là, il y a le parpaing Ici, il y a le parpaing l'isolant du mur Et après, ben là, il doit avoir le placo BA13 et on se retrouve dans la cloison bon, Après, vous voyez, petite piscine à côté donc maintenant je vais remettre les tuiles, et je vais pouvoir m'attaquer aux fourmis donc voilà pour les nids de fourmis charpentières c'est pareil, c'est la toiture on met de la poudre on remet l'isolant donc vous voyez les fourmis arrivent de cet arbuste ils montent le long du muret et rentrent à l'intérieur au niveau de cette poutre et après au niveau de l'intérieur de, de la maison vous avez des poutres apparentes sur le, sur le plafond et du coup vous avez plein de, de déchets qui tombent des fourmis donc c'est pour ça que la cliente m'a appelé donc pareil, on envoie de la poudre partout que les fourmis se restent. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Fourmi charpentières avec des guêpes germaniques, c'était sympa de voir ça. Donc je vous dis à très bientôt les Dédés.